Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, avant de commencer, nous disons merci aux sages de Cancan, aux religieux de Cancan. Voilà. Et nous disons merci, merci aux jeunes de Cancan. Le respect a été imposé. Le respect a été imposé. Cancan a montré vraiment que c'est une ville sainte. Parce que des gens ont cru que la force, ils pouvaient imposer cela. Ça va les servir de leçon. Aujourd'hui, où ils sont aujourd'hui, ils ont compris que oui, nous, c'est d'abord le courant. Ce que la religion demande. Pas ce que les autorités demandent. Ce que la religion demande. Ce monde est éphémère. Et c'est ce que les religieux vous ont montré. Vous pouvez prendre un imam, même de la Mecque. Mais ce que Dieu dit, c'est ça. Ce que Dieu dit, c'est ça. Et vous avez vu ça aujourd'hui, à Cancan. Ça vous a servi de leçon. Et ça doit continuer à vous servir de leçon. Oui, ça vous a servi de leçon. Ce que dit la religion. Et non pas un individu. Le monde entier est unanime. Ce sont des bêtises que vous avez fait. Qu'allah pardonne l'âme de notre première dame à cause de vos bêtises. Vous avez voulu ainsi. Vous avez voulu ainsi, mais vous avez vu aussi la différence. Comme vous dites que non, c'est ce que veut ces gens-là, les bandits-là. Alors vous avez vu maintenant clair dedans. Nous, on n'a pas besoin de, de parler. Non. Franchement, c'est décevant. C'est décevant ce que ces gens ont fait. Mais Vous avez vu, les gens n'ont pas peur parce qu'autre chose, de Dieu les gens ont peur. Les religieux, si nous dire que Cancan, comment on peut prendre un imam à Conakry pour aller à Cancan Comment on peut prendre un imam à Conakry pour aller à Cancan Loussène est mort à Massanta. Père son âme. Pourtant, le statut de Loussène dépasse pour la première dame. Mais le CNRD n'a pas déplacé le premier imam pour aller à Massanta. C'est là que vous sentez que vous avez tapé poteau. Vous vous êtes rabaissé. Le statut de Lucine dépassait pour la première dame. Mais vous n'avez pas déplacé quelqu'un pour aller Quelqu'un qui était le président de la CENI C'est une institution. Mais vous avez vu la différence. Mettre l'imam dans l'éluco, l'envoyer à Cancan. Est-ce que la ville de Cancan, la ville sainte de Cancan, est-ce qu'il n'y a pas d'imam pour prier sur le corps Mais vous pouvez imposer avec la ligue islamique. Mais vous avez vu le résultat. On vous a dit vous ne pouvez pas défier. C'est-à-dire ce que Allah dit, l'islam dit, une femme mariée, vous ne pouvez pas changer cela. Vous ne pouvez pas changer cela. Quand j'entends des gens en train de raconter des salades, dit de n'importe quoi aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui. Ceux qui parlent, oui, voici la première dame et le président Fakonde. Ils étaient heureux pendant ce temps. Ils étaient en train de danser, regardez-les. Là, vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire non, ce n'était pas son mari. Voici des images. Nous allons vous montrer. Ça, c'est pour montrer aux ingrats. Lorsque le président Fakonde voyageait à travers le monde, venir à la Maison Blanche, ce n'était pas vous. Pendant ces moments, la petite gonflée. Ce n'est pas après le coup d'état que non cette gasse en complicité avec ceux qui ont fait le coup d'état que vous allez manquer de respect au président Fakonde. Ils n'ont jamais divorcé. Elle n'a jamais dû, demandé de divorce. Elle n'a jamais demandé de divorce. Ils n'ont jamais divorcé. Pour des bêtises, vous allez venir vous flanquer, manquer de respect au président Fakonde, au mari de la femme. Attendez, je vais bloquer ces, ces maudits là sur cette page. Ce sont des images. Nous, on vous montre. Ça, c'est pour. On montre ça aux ingrats. C'est pour monter aux ingrats ceux qui ont la courte mémoire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent politiser. Voici. Voici Adia Paix à son âme. Elle était toute heureuse. Partagée. Parce que ces gens, les ingrats, il faut les rappeler ces moments -là. Le mariage, c'est pour le bon et pour le pire. Le mariage, c'est pour le bon et pour le pire. Mais si une gonflée, une fille qui confise le corps de sa maman parce qu'elle qu veut faire plaisir à des gens, et allons-y, c'est Koun Fayakoun. Si c'est elle qui a raison, la nous le, nous le dira. Mais vous avez bien compris aujourd'hui. Les religieux de Kankan, eux, c'est de Dieu, ils ont peur. Ce n'est pas de Mamadi. C'est de Dieu, ils ont peur. Pas d'un individu. C'est de Dieu, les gens ont eu peur. Parce que tu vas aller prier. Foutez ce que ces gens ont mis sur le mari. Vous avez compris maintenant. Vous avez bien compris. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Bon, la famille, on va dépasser ça. Nous, on a déjà mis ça derrière nous. Euh, nous allons parler de Soronconi. Je vous dis, le CNRD, c'est une déception. Voici ce jeune que vous voyez. Voici ce jeune que vous voyez ici. C'est des gens qui habitent non loin de, du camp Solonconi, vers Kankan. Ce jeune a été tiré par des militaires. Ce sont des propriétaires des bœufs. Et je crois que, non loin de Solonconi, l'un des bœufs est allé marcher sur, sur le goudron. Et le bœuf était coincé là-bas. Ils ont appelé les, les villageois de venir, c'est-à-dire le propriétaire, le fils du chef du village, les ressortissants du village, ils ont été, pour faire sortir le bœuf là-bas, et le bœuf avait le pied cassé, ils ont égorgé le bœuf. Des militaires de Soronconi, des éléments qu'ils ont envoyés, Rangues, je ne sais quoi, ils ont commencé à tirer sur les jeunes. Les jeunes qui étaient là-bas, qui sont allés tuer le bœuf pour l'envoyer au village, revendre et donner l'argent aux propriétaires. Ces militaires ont commencé à tirer sur ces jeunes. Ils ont tiré sur ces jeunes. Ils l'ont envoyé à l'hôpital central de Cancan. Les médecins de Cancan ont dit que non, ils ne peuvent pas le prendre en charge. Ils l'ont envoyé à Conakry au camp Samori. Au cas aucun alphaya plutôt. Et le jeune a rendu l'âme. Voilà. Le jeune a rendu l'âme. Et voici comment ces gens, ils ont été dans le village. Voilà. J'ai des, des images encore. Je vais vous montrer. Le général ne parle pas dans le vide. Attendez. Je sais de vous montrer bien. Voilà. Ce sont des vidéos. Voilà. Des vidéos de ces. Des responsables de Soronconi. Ils se sont déplacés pour aller dans le village. Non, ça ne va plus se répéter. Ils demandent pardon. Voilà, ils sont. Voilà, une délégation de Soronconi, des militaires. Ils sont dans le village. Le jeune, c'est le père de deux. C'est le mari de deux femmes et, et des enfants. Voici ce qui se passe dans le pays. On a vu ce qui s'est passé à Cancan. Comment ces gens-là. C'est-à-dire, ils pensent que j'ai dit dehors la loi. Ils ont militarisé quand on avait parlé ici. L'argument qu'ils ont trouvé, c'est de mentir que oui, Ali a pris la fuite. Je vous ai dit, c'était faux. Ali est quelque part. Ils connaissent. Moi, je le sais aussi. Mais quand je vais dire encore tout de suite, de la manière dont ils ont déplacé Ali à Soronconi, ils vont faire pareil. C'est pourquoi je refuse de dire publiquement où se trouve Ali. Lorsqu'ils ont dit, transféré Alia, ils étaient 11, j'ai parlé de ça ici. Et quand ils ont compris cela parce que les petits de Alia, ils disent il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales qui ont pris la fuite. Donc ils ont juré qu'ils vont venger Alia, qu'ils vont le libérer. Donc Dumbuya et ses éléments lorsque nous avons dévoilé le secret qu'Alia était déjà à Soronconi, vous avez vu ce qu'ils ont fait des commandants et ils les ont tous virés. Ils ont changé complètement le personnel de Seronconi ils ont transféré encore à l'IA. Donc je vous ai dit, je ne vais pas dire, pour ne pas qu'on lui crée encore des problèmes. Donc tout ça, parce qu'ils se disent que non, ils sont forts. Aujourd'hui, c'est dehors la loi. On parle de ce village tout maintenant. Et Koya, il nu encore, parce qu'il n'y a pas de discipline. Quand tu prends un tapissier, des vauriens comme des balas, quand tu prends des vauriens comme Amara, co-responsable de ce pays, des risques, des, des irresponsables à la tête du pays. C'est le désordre. Hier encore, à Koya, vous avez vu des émeutes de ce matin. Je crois que j'ai les images de ce qui s'est passé à Koya. Je vais vous montrer. C'est horrible. Tout récemment, à Sangoya, vous avez vu un élément de forces spéciale. C'est-à-dire, ils ne font que droguer, droguer ces soldats. Rien d'autre. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Bon Pour ceux qui n'osent pas voir le sang Je crois que vous ne devez pas regarder Voilà Ceux qui n'osent pas voir le sang Vous ne devez pas regarder cette vidéo Vous avez vu Le gars hier Ils ont tiré pareil Simple patrouille mix Ils voient des citoyens ils tirent. ils tirent comme ça Avec des balles réelles Le jeune est mort après Voici pourquoi il y avait des émeutes aujourd'hui à Koya. Nous sommes dans quel pays Nous sommes dans quel pays Où est la loi Il n'y a pas de manifestation, rien du tout. C'est le mois de Ramadan. Les gens vont, il y a des prières nocturnes. Il n'y a pas de couvre-feu, rien. Il y a des prières nocturnes. Comment des soldats, comment des policiers peuvent aller tirer sur un jeune, sur sa tête c'est incroyable. Si je joue la vidéo, je ne veux pas que Facebook me censure. Mais c'est grave, c'est horrible. Je ne peux pas jouer la vidéo ici. Ça est sur une page euh, euh, Bessia TV. Vous pouvez aller sur Bessia TV. La vidéo est là-bas, mais c'est horrible. C'est pourquoi les jeunes étaient dans les rues aujourd'hui. Je crois que j'ai quelques images. Je vais vous montrer. C'est incroyable. Nous sommes avec euh, des bandits réunis. Vous voyez, c'était ce matin, à, Kona, à Koya ce matin. Les jeunes ont barricadé la route. Ils demandent justice. Est-ce que, est que, il y avait couvre-feu? Il y a des prières de nuit. Actuellement, les gens sont libres d'aller. Les la là peuvent décider. Comment ces gens-là peuvent prendre des décisions pareilles? C'est incroyable. incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est dommage. C'est dommage ce qui se passe C'est dommage Voilà, c'est dommage Likez la vidéo, partagez Non, c'est vraiment dommage C'est dommage ce qui se passe dans le pays Hein Attendez, étoile. Attendez, il y a quelqu'un de, de gars ici Je vais te bloquer parce que vous ne comprenez rien donc, euh, franchement, comme le CNRD, vous n'avez pas compris la leçon, je crois que le cas de Cancan, ça va vous donner à réfléchir. Alors que vous êtes fort, mais on vous a montré la différence. Vous avez eu peur que le président Alpha Condé organise les obsèques. Vous avez vu la différence pour vous dire combien de fois le président Alpha Condé, il est respecté. Même pas, mettons le président Alpha Condé de côté. Vous aviez défié l'islam. Ce qui s'est passé, vous avez tout simplement défié l'islam. C'est ce que vous avez fait. Le président Alpha Condé et la première dame, Père son âme, ils étaient toujours mariés. Il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce. Mais comme c'est vous, les hommes forts aujourd'hui, vous ne voulez pas que le président Alpha Condé organise les obsèques de, son, de sa femme. C'est vous qui êtes fort aujourd'hui. Vous ne voulez pas voir cette foule. Parce que c'est tout Cancan -can qui allait sortir. Et il ne sortait pas pour le président Facondé fakonde Comme le recommande l'islam. Mais vous avez voulu défier. Vous avez eu l'échec de votre vie. La honte de votre vie. Aujourd'hui, Mamadi Dumbuya. Il marque le président fakonde là Tu as arraché le pouvoir. Ça, ça appartient au peuple de Guinée. Mais sa dignité, son honneur, sa femme. Ça, ça l'appartient seul. Aga la Guinée l'appartient seul. Et tu as voulu encore montrer que tu es fort. Mais Aladi Bessaradam, tu as voulu vraiment défier la tradition, manka la tradition. Et koko il mamadi. Pour Allah mamadi. Et là-bas, on dit que benya kroya. Tawle fo, fils du l'homme bani. a du l'homme bali Bessa Raye bali, c'est pour quand kaole fo. Moi Mamadi tesse atesse dialanya. Fils lombali. bali, moi il t'a qui kokakobekinya. Ils ont menti ici, devant les gens de Kankan, que non, c'est le coup d'état du président Fakonde. Awa Mibra, Mibra, Mibra Bebo. Vos mensonges. Ah non, nous on est venus, on est sur la voie du président Fakonde. Le président Fakonde, vous avez compris maintenant des menteurs, Nafilou. Via Folalou. Le coup d'état des bandits. L'armée guinéenne en a marre aujourd'hui. Le peuple de Guinée. Vous allez comprendre. Alama Sunkarobana. Après le mois de Ramada, envoyez les militaires comme vous voulez. Moi, je vous ai déjà dit, le jour que le peuple va sortir, les soldats patriotes, vous allez les voir. Maman dit, toi, tu n'es pas un nom. C'est Alia qui a osé attaquer la présidence. Il y a beaucoup d'Alias dans l'armée. Tchetileo, Mamadio. Tchetile, fefeo. Mais Anjewa Matou, ton pouvoir là, c'est question de jour. Allons-y seulement. Si ça doit dégénérer, ça va dégénérer. Si ça doit mal tourner, ça va mal tourner. Tu n'es pas le plus béni. Toi, tu viens t'attaquer à tout le monde. Nos élites. humilier les gens. Un tonneau vide comme toi. Tu étais dans la Légion. Pourquoi tu as laissé l'armée guinéenne pour aller dans la Légion Nous étais la complicité de ce traite crâne rasé. Il Il est de mouillé la Guinée Arméro. Il est de mouillé la Guinée Arméro. Ni Diamantente. Et ils sont là pour dire mandé mandé. Fissurulom, Fissurulom Bali. L'Ansa Rakonti était là, 26 ans. Personne ne l'a humilié. Troisième mandat, quatrième mandat. Nous développement très. Quand l'État très. Sois petit très. Almeria très. Quand qu'on nous goudron très. Route nationale. Allou Diantfantelou, Fissilom Bali. -lu. Quand mamadi Takako, quand l'attaque à quelqu'un officier. Ce n'est pas l'armée Guinée... française. Ce n'est pas la légion qui t'a formé comme étant officier. Tu n'étais qu'un simple lakoudou. Un simple. Mercenaire. Tu as été viré pour indiscipline. ni était Idi Amin qui a trompé le président Alpha Condé. Il est mamadis Djumanté Raillé. Djumanté fils de l'homme Bali, côté fouillé ?» Le président Alpha Condé ne t'a rien fait. Il t'a protégé ici. Même fois, on t'a dénoncé. Mais le président Alpha Condé t'a protégé. Il est fils de l'homme Bali. Même fois, les gens t'ont signalé. Tu veux faire le coup d'état. Celui qui t'a protégé, c'est le président Alpha Condé. Sinon, aurait été quelqu'un d'autre. On allait te faire disparaître depuis longtemps. Celui qui a sauvé ta vie, c'est le président Fakonde. Celui qui t'a protégé, c'est le président Fakonde. Celui qui t'a fait connaître au Guinée, c'est le président Fakonde. Tu n'es que. Faut y aller, il faut fisherilombali. Il sera yé a laborou. Matou. Tu es intéressé de dit. Mamadi. l'homme Lombali, il dit. Mais Koka tu penses que tu es fort aujourd'hui? Faut y aller. Faut y aller. Diamfante Alaboro. Eh, tout le monde a vu ici. Chait, eh, eh, eh, eh, Fraoul. Béka yéke. Ala ka fankadema. Ska ka sebe dama. Mais ala la lo m'inafana. na fana. Béka ko. Donc ko. Don biko noko baraka yfe. Foy ti fe. Ya kaka fa konde. Ka dole la koka. Kou yéko wara est ledi. Yenaka ka. Ka djamfake mwala. Aye fankadima. ta. Ce n'est pas l'armée guinéenne Qui a fait le coup d'état. C'était toi. qui Tu as trompé l'armée. Où sont, où sont les 42 généraux? Où sont les commandants, les capitaines, les 200 personnes? Qu'au Bali à côté, Ton pouvoir, tu t'es battu pour le président Fakonde? Tu étais flanqué en France à l'époque. Lui, il se battait. Tu es venu trouver que le président Fakonde était président. Il est Fissurilombali, côté Mamadi. Il m'a fait que le président Fakonde. Il faut étudier Fofisurilombali. Tu n'as pas pris les armes pour dire. Non, tu t'es battu. Il faut étudier Fofisurilombali, Mamadi. Là, ça compté. Atréaw, surasi, mon nous manana ka fo la, la sanakouyaté, Ousmane Ousmane Kaba allez mande nyangbolou. Alé mande nyangbolou. Man ka nyangbolou. Atréaw, al mawuri al kokan, ka fo kono allez la sanakouté cré. Présal fa al joli, al ire kan moli, because ahina la Allah, al fisri lom balilou. La sanakouté tréaw. Tiatra viu, vous étiez jeunes, vous étiez forts, vous étiez des leaders. Pourquoi vous n'avez pas osé attaquer la conte? Fisri balilou man ka bolu kayat boyabi albrahman kam Kaluto cimbi alou fisri balilou, là la sera conte terre Sosoma soma jamfa bresema Djamfa, fula ma Djamfa, jamfa menka ma jamfa alu al di mouke la guinée présent Fakonde konna ma alie kankambi alie goudron coca courani miey présent fa konné 26 ans, au pouvoir ici alka munke fisri bali nyang bolu. On va demander aux, aux, aux, aux, aux autorités préfecturales de sortir. On va demander aux autorités préfectorales de sortir. Kamolu obligé obligé. présent. Faut être le présent. Faut Présal le présent. Faut être le Mande. Faut être a présent. Faut être la présent. de être le présent. tien c'est fossile la présence Mais matou, Alla Allah mamadi, parce que, Parce que voilà, B, Allez, je vous le dis, Abraïa, Mais, je wa matum, mbara je vous le dis. Je vous question de je et tout, sinon Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. le dis, je vous le dis. Je tu as fait le mal que tu allais te racheter. Maintenant, en cri d'année il dit Il à la coupe en là. Mais en la Et ma Kankata est bien. Et à la tu Tu as pris les militaires trois ans de prison pour des manifestations. Trois ans et ils n'ont même pas cassé chez lui hein. il faut qu'ils ont caché ses eux. Ils sont en train de reconstruire trois trois maisons familiales de Mamadi chez son papa à Nabarala, à Lubara, ils sont en train de construire ça aujourd'hui. Tu es en train de construire chez toi aujourd'hui. Vous êtes en train de déposséder docteur Diane de ses biens. Je dit, c'est pas à cause de cette richesse, c'est pas à cause de cette richesse, de la drogue et autres, tu as fait ton coup d'état. Vous êtes en train de humilier nos élites, ceux qui ont développé ce pays, les docteurs Kassori. Vous êtes en train de les humilier aujourd'hui à ca café lolo bon mori aujourd'hui qui fait sortir des familles qui fait pleurer des familles bi mori botom milliards et minibi, bi kadou ça alminyan à la banto tiyane ma mais any watou bi alulete si ni dole de kefana ce que vous avez mis en place aujourd'hui c'est ce que nous allons appliquer contre vous la crief là sera appliquée encore sur vous ma sacrentete de nya banan anya wa côté fort qui se l'ont bali à côté fort. En mois de Ramadan, Wallah, vous n'allez pas tromper quelqu'un. Vous allez tout faire, vous n'allez pas tromper ce peuple de Guinée. Et maintenant, la, les prochaines manifestations, c'est sur l'étendue du territoire. Moi, je vais dire, hein, si les responsables nous parlent de Conakry, je ne vais même pas annoncer quoi que ce soit. Il faut que la manifestation, ça soit sur l'étendue de, de la Guinée. Parce que le prix de l'essence, c'est pareil partout. La chèreté de la vie, c'est pareil partout. Ce n'est pas que Conakry. Il faut que maintenant, les prochaines manifestations, que ce soit sur l'étendue du territoire, pour montrer à ces bandits, à ces narcos, que le peuple en a marre. Mais à chaque fois que vous dites qu'on a cri, comme vous avez vu, Kanka ils ont déplacé des gendarmes de Mamou, ainsi de suite, pour aller à Kanka aller mater les gens. Mais si vous dites sur l'étendue du territoire, vous allez voir leur faiblesse. Même l'armée, arrivée à un moment donné, c'est comme au Soudan, non Au temps d'El de Bachir et autres, mais l'armée, à un moment donné, ils se sont dit les généraux, hey, où la chose prend la tournure là, il est temps pour nous de se rapprocher du peuple. Parce que c'est le pouvoir du peuple. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et le bandit, il a peur de ça. Donc, les prochaines manifestations décidez entre vous. Il faut que ça soit sur l'étendue du territoire. Les grandes villes, voilà. De Lola jusqu'à Kassa, tout le monde doit sortir. Et vous allez comprendre que ce bandit, il n'est rien. Nous sommes tous conscients. Nous connaissons, nous, connaissons le, le nous connaissons le poids de El Aseloudal en Guinée. Le bandit est aujourd'hui opposé à Seloudal. Nous connaissons le poids de Sidia. Ils connaissent le poids du RPG. L'importance de la société civile, de FNDC. Mais aujourd'hui, les bandits pensent pouvoir défier avec l'arrogance et nous devons leur montrer que oui, nous en avons marre de leur arrogance. Ces bandits, ces vauriens, trop c'est trop. Trop c'est trop. L'arrogance de ces gens, il faut que le peuple s'élève. Et c'est ce qui donnera plus de force à l'armée de décider d'être du côté du peuple. Vous avez vu Ibrahim Traoré au Burkina Est-ce qu'Ibrahim a tiré sur quelqu'un Damimba a été tué Non Quand le peuple décide et l'armée se joint au peuple. Mais Mamadou Doumouya était un narco. Mamadou Doumouya était un bandit. Il a fait un coup d'État, un instinct de survie pour sauver sa tête. Dans l'affaire de drogue, il allait tomber avec Idi Amin. C'est pourquoi ils ont fait ce coup d'État. Où est les 42 généraux de l'armée, si c'était une décision, oui, à l'interne de l'armée. C'est le bandit pour sauver sa tête. Où sont les 42 généraux Où sont les promesses qu'ils ont tenues pour les généraux Je vous dis, ce sont des bandits, ces gens-là. Des narcos. Cambre, balou, solou, djamfantelou. Mais Aldali, Agnala. Aldali, Alniala. Donc, je vais m'arrêter ici. La famille, le combat continue. Abat les putschistes, abat les narcos, à la ma chienne maintenant. Et une fois encore, je dis merci à Cancan, merci aux religieux de Cancan, merci à la jeunesse de Cancan. Vous avez montré à ces bandits-là que Fanka te kobekela. Qu'on fanka te kobekela. lombalilou, Albaraïla Alula. Qu'on fanka te kobekela Voilà. Donc, euh, c'était le jeu.